Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Musique poisson Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien c'est le Verseau qui domine hein, quand le mois démarre, euh, c'est la période Verseau, c'est votre secteur 12, hein, donc c'est un secteur Peut-être que, vous, pas d'inactivité, mais un petit peu de passivité, euh, mais peut-être que vous serez en vacances hein, et que c'est la raison pour laquelle vous ne serez pas dans le même euh, dynamisme que d'habitude. Hein. Bon, euh, Vous pouvez aussi avoir attrapé euh, quelque chose et être mal fichu, vous voyez, et être moins dynamique que, que d'habitude. Je veux dire, il y a toujours ce côté euh, un petit peu perte de vitalité hein, avec les planètes en 12 Mais, et surtout le soleil d'ailleurs. Mais il y a aussi une notion euh, euh, qui vous ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'empathie, euh, de, de volonté d'aider les autres, de les soigner, euh, d'être euh, euh, secourable. Hein? vous serez, euh, sous cette conjoncture, vous pourriez être très secourable. Euh, euh, je ne sais pas si ça se dit secourable, oui? Euh, secouriste? Non. <rire> non, pas secouriste, non, secourable! Euh, donc c'est une... Euh, ça peut être une bonne période dans la mesure où c'est ce que vous aimez, hein, secourir les autres. Euh, mais bon, euh, on retiendra aussi la possibilité que vous y soyez moins moins actif euh, que d'habitude. Euh, donc ça c'est pour la période Verseau. Et après le 19, enfin à partir du 19, on vous souhaite à tous un très bon anniversaire bien évidemment, euh, d'autant plus que le soleil fait de bons aspects, donc euh, en tout cas si vous êtes du premier décan, il y a vraiment, vous êtes encore dans une très bonne période, vous avez connu euh, un beau développement personnel hein, depuis un an ou deux, ça va petit à petit euh, diminuer, mais vous conserverez pendant très longtemps, pendant des années, euh, tout ce que vous avez acquis pendant la période où euh, vous aviez ces bons aspects euh, d'Uranus qui vont être euh, Mis en exergue là par le soleil dans votre signe. On en vient à Mercure, hein, votre planète d'échange, vous savez tout ce qu'elle gère, hein, votre travail, votre quotidien, les démarches, les déplacements. Donc Mercure, elle est dans votre signe à partir du 4 et alors elle va vous jouer des tours hein, parce que elle va euh, ralentir, stationner et rétrograder à partir du 17. Donc euh, les disons les 10 premiers jours du mois, ça ira. Hein? Tout ce que vous ferez normalement, ça devrait marcher euh, comme sur des roulettes. Hein? Euh, vous pourrez utiliser toutes les qualités du mercure en poisson, c'est-à-dire votre intuition, votre instinct, votre euh, capacité euh, à vous mettre à la place de l'autre, à penser à sa place. D'ailleurs essayez de ne pas trop penser à la place de l'autre, hein, ça c'est vraiment euh, un petit travers dont il faut vous débarrasser. Euh, et donc bon, ça marchera. Mais à partir du moment où Mercure va euh, stationner et rétrograder, et, et en particulier si vous êtes né dans les premiers jours de mars, eh bien il y a quelque chose qui va euh, moins bien marcher. Hein? Alors je ne sais pas si c'est une démarche que vous aurez fait qui ne portera pas ses fruits, en tout cas pas tout de suite, si des papiers que vous avez demandés que vous ne recevez pas, un colis pareil que vous avez commandé et qui n'arrive pas, il y aura du retard pour quelque chose et quelque chose de l'ordre de mercure. Euh, si vous avez vous attendez un rendez-vous, avec quelqu'un qui peut vous proposer du boulot, par exemple. C'est pareil, il va falloir attendre que Mercure cesse d'être rétrograde et revienne en poisson, et ce sera pas avant le 16 mars. Hein? Donc euh, il va falloir être patient, et puis surtout euh, ne pas vous dire que vous avez été oublié. Hein? Ça n'est pas du tout en cause. Ce qui est en cause c'est que euh, bon les personnes à qui vous avez fait une demande ou euh, avec qui vous avez échangé ben, ont d'autres choses à faire entre temps et ne sont peut-être pas euh, dans le même timing que vous, c'est à dire qu'elles euh, ne sont pas du tout pressées. Mm -hmm. On en vient à Vénus hein, qui, elle, est déjà dans votre signe quand le mois commence, dans votre 3e décan, et elle ne fait que des bons aspects. Hein. Bon, ça ne dure que jusqu'au 7 du mois, mais c'est toujours bon à prendre pour le 3e décan, euh, prévoyez des moments, des vrais moments chaleureux, peut-être amoureux hein, si vous êtes à deux, mais en tout cas quelque chose de convivial, d'agréable, Hein, vraiment une bonne ambiance, certains pourraient d'ailleurs au cours d'une sortie euh, faire une rencontre, hein, on ne sait jamais! Mais n'allez pas imaginer tout de suite euh, que vous êtes euh, marié et euh, et que euh, les choses... Euh, hein, que tout est, est plié! Non! Hein, euh, ne laissez pas votre imagination euh, vous entraîner sur de de fausses pistes. Vivez les choses hein, dans le ici et maintenant, dans le concret, faut hein, rester dans le concret le plus possible, tout en ne bridant pas totalement non plus votre imagination, hein, bien évidemment, parce que c'est elle qui rend les choses agréables, hein, en tout cas pour vous Poissons. Après le 7, Vénus va se glisser en bélier, hein, votre voisin euh, qui n'est pas euh, le meilleur signe hein, pour elle, euh, elle n'est pas. autant chez, chez vous elle est à l'aise, hein, elle se déploie, elle déploie tout son, tout son côté affectueux hein, et généreux, bon, autant en au bélier elle est un peu égoïste, hein, elle pense qu'à elle, et euh, c'est. bon, je pense pas qu'on vous le reprochera à vous parce que. Ah, les poissons, on ne peut pas dire que vous soyez des monstres d'égoïsme, pour la plupart. Hein. Non, c'est peut-être vos proches, votre conjoint, des personnes que vous aimez, que tout d'un coup vous trouverez un peu égoïste, un peu ingrate, pas reconnaissante, vous voyez, pas généreuse. Non pas que le bélier soit, soit comme ça, hein, mais c'est vrai qu'il a des petits travers euh, où il est très, enfin il lui arrive quand même d'être très centré sur lui-même, et donc Vénus en bélier est trans très centrée euh, centré, hein, sur elle-même, euh, donc euh, elle n'est pas euh, comme elle devrait être normalement. On termine avec Mars qui n'est pas très sympathique euh, en première partie de mois. Pour le 3e décan, hein, euh, donc euh, je vous rappelle que pendant une semaine vous avez Vénus euh, qui va être euh, donc en dissonance avec Mars, alors je vous disais des moments très agréables, mais finalement pas tant que ça! <rire> je me reprends un petit peu parce que j'avais pas pris conscience du fait que Vénus et Mars étaient en dissonance, donc il est très possible que il y ait un excès de passion hein, dans l'air, hein, que ce ne soit pas du tout si calme que je, le, que je vous l'ai dit, mais qu'au contraire, bon, ce soit un petit peu trop intense. Hein. Alors il peut y avoir de la dispute, mais il y aura réconciliation sous l'oreiller, parce que Mars est quand même... Hein, c'est la libido en même temps. Donc bon, faut pas non plus en faire trois, euh, trop quelque chose de, de dramatique, faut pas dramatiser euh, dans la mesure où euh, bon ça va durer quoi? Quelques jours, 3-4 hein, jours, tout au plus! Hein. À partir du, du 16 mars sera en Capricorne et sera alors en très bon aspect avec vous. Euh, donc euh, bon, alors là ça jouera pas euh, du tout sur le plan sentimental, hein. ça va euh, jouer probablement sur vos activités euh, et surtout sur les projets hein, que vous pouvez mettre en place, ou les espoirs que vous avez euh, d'obtenir quelque chose. Il hein. euh, y a des chances, on va dire, avec euh, Mars en Capricorne euh, qui va faire un bon aspect avec Uranus dans un premier temps, vous avez des chances d'obtenir quelque chose parce que vous aurez été persévérant, que vous aurez mis de l'énergie, hein, et que vous serez en phase hein, finalement avec, euh, avec le monde, avec les autres. Donc à partir du moment où on est en phase, on obtient beaucoup plus facilement ce qu'on désire. Et euh, bon, non seulement vous serez en phase, mais euh, ce sera le bon moment. Voilà, c'est pour ça que, que c'est un, un aspect qui est plutôt positif, parce que vous, vous ferez les choses en temps et en heure, ou alors que vous serez là au moment euh, où il le faut pour euh, proposer euh, une idée, proposer votre aide, euh, et ça vous reviendra, et bien évidemment en positif. On se retrouve le, le mois prochain euh, en attendant euh,